Je suis un dictateur. Moi, On je suis gros comme un comme le bras. Oh, Papi Jong un De quoi, mon cœur C'était la réponse à Thanatos ou... Non, non. Ouais. Ah, Mais... oh. Hydrolien, franchement. Tu crois qu'on en parlerait comme ça, sérieux oui Moi, c'est mon, mon petit cœur, mon petit choix-là que je pas. Les mots doux. Là. Les mots doux avec Papi, c'est rare. J'ai rare rapport sa fille, sa femme.